é déjà au point sont déjà prêts et il ne reste plus qu'à démarrer demain, voilà, il ne reste qu'à démarrer demain, d'accord Une fois les colis à la destination, ils vont vous appeler, la DHL vous a, vous, va vous appeler et vous, vous viendrez chercher votre colis ou bien ils vont vous amener ça où vous êtes directement, d'accord C'est votre père, baba, baba, mes collègues. Merci beaucoup et que Dieu nous garde.